Salut toi, tu vas bien Salut à toi, Putain. comment vas-tu fait peur. <rire> Qu'est-ce que tu fais là toi Ouais. Oh euh... tu vu l'heure là C'est 4h du mat là. Tu dors toujours à cette heure-ci hein. Mais j'ai pas sommeil. Non non non, tu retournes au lit tout de suite. Bah, c'est si réveillé, je suis réveillé. Ah, mais tu vas te recoucher toi. Est-ce bah, que quoi ah, non non non, j'ai du boulot là, j'ai une daily ops à commenter. Ah, hein. oh, je peux la commenter pour une fois Oh non. Allez, allez. Non non non, il y aura pas de ça non. Allez, oh, s'il te plaît. Non non non, ça va. Non non. Allez, mais si. Ça va se barrer en suite. Non non, oh. non non non non, même pas en rêve là. Tu veux pas une tisane plutôt là. Ouais. Oh. T'as pas sommeil. Ah, j'ai pris trois cafés déjà. J'arriverai pas à m'endormir. Tu peux pas tester mon gros. Je suis pas gros, je suis dodu. Mais allez, je peux la faire! Oh là là, non! Mais tu peux la faire! Non, non, non. C'est toujours toi qui t'y colle, c'est toujours toi qui parle! En plus, les gens, ça les endort. Non, ça c'est une légende. Je te jure, Ils non. non c'est pas, ils n'existent plus les gens. Non, Je pas. Pendant 10 heures. Mais on va les réveiller, là! Allez, s'il te plaît! Mais ça va pas, non. Les gens vont rien comprendre et je vais passer pour un grand malade. Bah, en même temps, euh, grand malade. Euh... Non, non, non, ça va pas le faire. Allez, hein. euh... Désolé, hein. je. S'il te plaît, je... non, non, non, non, non, non, je viens de voter dans ma tête et, et je crois que pour toi, euh, l'aventure s'arrête là. Hein voilà. Ok. Ah, C'est pas du jeu. Ah, il va de coucher. Attend, non, non mais. Je te propose un petit deal là. Tu sais, tu me laisses faire comme ça <daggerwah>. euh, pour du faux, hein. Mmh. D'accord. Juste, ouais. juste pour que je m'amuse un petit peu, tu vois. Mmh. Mmh. Après, on fasse tout, hein. bien sûr. Hein. Mmh. Ah bah oui, oui, on, on essaie rien comme ça. Hein. <house> <smartin do> euh, ça veut dire, on la publie pas, hein. C'est ça. Jamais. Jamais de la vie. Bah non. T'imagines. Ouais. S'il te plie. Bon. Bah vas-y alors. Bah, reste pas là, quoi. Ça me déconcentre. Alors genre, t'as besoin de te concentrer Mais allez, euh, vas-y, laisse-moi vas faire peinard là, je vais prendre ta douche. Euh, tu verras après, hein. je te montre après. T'as pas des chambres à air à rustiner là Ah bah si, ça j'en ai toujours qui traînent. Ah bah hein. voilà, on est large. Vas-y, tranquille, je m'occupe de tout. <rire> je te préviens, on, on publie rien. hein. Mais non Allez, allez, hop hop hop hop hop Va coller tes petites rustines monsieur, hein ça va bien se passer. Voilà. Hein, à toute mon bilouk. Ouais. Bon, je, je, je vais me doucher. Ok. Tu parles pas trop fort, il hein. y a tout le monde qui fait dodo là. Hein. Absolument. Ouais, voilà, il est parti. Ok. Hop là, il est dans la douche. One, two, one, two, one, two, check, check, check, check. Paris, Bordeaux, Le Mans, Dunkerque. Silence plateau. Moteur. Moteur. Ça tourne. Salut à toi. Comment vas-tu